Bonjour les gens, alors aujourd'hui la vidéo qui va suivre c'est justement un cours de conduite où j'ai fait rouler un élève qui s'appelle Dylan, et Dylan qui n'a pas encore le code et qui a attaqué la conduite avec mon accord. Alors... Pourquoi j'ai décidé de filmer ça C'est tout simplement que parfois, euh, vous pouvez vous comparer à des élèves. Alors, c'est bien ou c'est pas bien, peu importe. Mais des fois, vous avez tendance à vous dire « Ouh là là, je suis sûr que la majorité des gens avec le même nombre d'heures, ils ont un niveau beaucoup plus haut. » Ou alors, au contraire, vous avez tendance peut-être à penser aussi parfois que vous avancez très vite, alors qu'en réalité, derrière, il y a des difficultés. Bref, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est vraiment un cours de conduite avec au début un briefing, un cours, et à la fin, évidemment, le plus important pour moi, c'est le bilan. Alors, j'ai pas du tout filmé les 1h30, déjà parce que c'est gênant et puis parce que ça serait pas forcément utile ni intéressant, mais je pense quand même qu'il y a pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Donc, j'ai fait le choix de le faire conduire, tout simplement parce que même s'il n'a pas le code, il le passe dans quelques jours, et je sais aussi, parce que j'ai un bon suivi derrière mes élèves, que c'est quelqu'un qui le travaille. J'ai confiance en lui. A vous de me dire justement dans les commentaires, est-ce que vous, vous avez mélangé le code et la conduite, ou tout simplement vous avez préféré attendre et d'abord justement avoir le code puis ensuite commencer à conduire ça toutes les auto-écoles ne le proposent pas moi je le fais parfois si je vois vraiment que les gens par contre derrière ils bossent franchement parce que je suis là pour eux mais à eux de bosser quand même donc on se retrouve à la fin de la vidéo justement à plus les gens euh, donc du coup on doit travailler les épis oui euh, on doit retravailler un petit peu les manœuvres. et tu te rappelles tu avais un petit peu de mal sur la reprise première mmh. tu te rappelles de ça donc du coup ben n'aie pas peur tu te rappelles ce qu'on disait c'est que en fait quand c'est qu'on met la première si la 2 elle est un petit peu rapide je freine, quand ça tremble trop, reprise première, ok ouais. Par rapport ensuite aux manœuvres, donc on va juste reprendre un petit peu ça, fais-toi confiance, d'accord T'es capable mm -hmm. Prêt Oui. Allez, dès que c'est possible on s'en va. Allez, regarde, donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va partir ben, à gauche, ok Ouais, le clignot. Donc après tu sors doucement, hein. Fais gaffe juste à pas reculer, du coup point de patinage, point d'équilibre, voilà. Donc tu avances un petit peu, après n'oublie pas, premier danger de toute façon à gauche. Voilà, est-ce que t'as le temps ah, Oui. Oui, à droite, allez, t'as le temps aussi. Relève bien l'embrayage, vise où tu as envie d'aller. Et on est parti ça tremble trop j'appuie l'embrayage première mais je garde mon pied gauche enfoncé comme ça d'un coup si le feu il passe au vert je redémarre là, bon. tu comprends oui là c'est mort bon, oui. <rire> mais au moins tu vois c'est ce qu'on disait un petit peu hier tu auras tout fait pour éviter le feu rouge maintenant voilà j'anticipe si le feu est rouge il est rouge pas de soucis tu vois pendant que tu es bloqué au feu rouge qu'est ce que tu peux faire c'est garder le frein comme ça derrière il voit bien aussi tes feux stop voilà ça avance, hop, on est parti. Voilà, on tient bien l'embrayage. Ok, alors tout droit au niveau du feu. Allez, pousse forte à première pour garder le feu vert. Ok, jette juste un coup d'œil là, pied au frein au cas où ça change de couleur. Et on y va. là, normalement, t'es prioritaire. Allez, ok, voilà, et n'oublie pas que du coup on prend la direction de peau, montre aux gens comment faire un bel angle mort, voilà, allez, parfait ça, parfait, parfait. Allez, attention à bien tenir l'embrayage, freine un tout petit peu plus, première, première, première, on est passé un peu proche, serre à droite ok, et là on retourne à droite tout de suite dans la zone donc tu vois justement, ta première elle est utile ici mais à condition de freiner un tout petit peu plus sinon on passe proche, tu crois pas allez, toujours tout droit les piétons, on fait gaffe à ce qu'ils vont passer et oui, donc surveille derrière voilà, freine un petit peu on les laisse passer voilà et là tiens bien ton embrayage en accélérant en même temps. Retiens encore, encore, encore, encore, encore, encore. C'est parfait. Un bon conducteur. On tourne à droite du coup. Voilà, là c'est pareil. On n'oublie pas d'envoyer le les yeux le plus loin possible. Ok. Allez, on continue. Donc là, tu as remarqué que tu es suivi. Donc, reste en première s'il faut, puisqu'ici il n'y a pas trop de visibilité. Voilà, et on va aller un peu plus au fond, et ce que tu vas faire, c'est qu'on va faire un rangement en arrière, d'accord On va se garer à droite en arrière, où tu veux. Donc, indique bien. est ce ah que tu fais. Vas-y, clignotant. Tu te choisis ah la derrière. place que tu veux, et va garer à droite. Non, à droite en bataille. Ah, donc, attends. Allez, on s'arrête. Ok, tu te rappelles du point de repère ah Oui, le rétro, la ligne. Ouais, donc il vaut mieux avancer un tout petit peu plus. Allez encore un peu. Voilà. Donc là le plus important maintenant c'est de faire quoi Braquer. Euh... Oh, okay. surveiller oh, oui, autour non. de toi. Voilà. Adapte bien ta vitesse. Je suis en première Ouais, mais il faut se garder en arrière. Ah d'accord, donc trois places, ok. Allez, marche arrière. Donc là tu vois la dame, par exemple, elle aurait largement pu te voler ta place. Si ouais. tu mets pas la marche arrière, elle voit pas les feux de recul. Allez, recule, tourne, recule, tourne. Ok, donc là le plus important c'est surtout que tu vérifies ce rétro. Pourquoi Parce qu'il y a une voiture. Allez, on recule doucement. Est-ce que ça passe Oui. Ça sert à rien. Et quand tu seras droit par rapport à en face, donc il y a le temps. Allez, on recule. Là, on redresse Allez, un peu plus vite le volant, il manque un morceau Ok, on recule encore un peu Voilà Et point mort, frein main Je pense que les gens, vous devez mettre un pouce bleu par rapport au rangement en bataille de Dylan Parce que franchement, il était presque parfait Le truc, c'est juste attention autour de nous, parce qu'il y a du monde Et mmh. qu'on n'est pas tout seul Ouais. Et qu'on n'est pas prioritaire surtout oui. Ok Bon je vais t'expliquer le rangement Créneau gauche Bon donc là reste quand même un tout petit peu plus à droite Parce qu'on a un peu au milieu donc continue hein, Puisque du coup il nous faut une ouverture à sens unique Pour faire un créneau gauche Pour l'instant il n'y a pas On tourne à gauche aussi, bah, c'est bien tu avais déjà vu Le petit sens interdit Ah il yeux un tout petit peu plus haut okay. Donc là tu roche gaucher Mais est-ce que si tu n'avais pas ouvert les mains Le volant reviendrait plus Il y a encore quelques heures, tu pourrais dire est-ce que je dois mettre le clignotant Alors qu'aujourd'hui, finalement, tu le fais tout seul. Ça aurait été bien de serrer quand même un tout petit peu à droite par contre. Parce que là, tu vois, le risque, c'est quoi C'est qu'ici, il y a un vélo qui s'y mette. Si tu serres le côté droit, personne peut y aller. Ok Alors, jette un coup d'œil devant pour être sûr. Si c'est bon, on y va. Allez, feu. Je... Donc, on va rester du coup sur la voie de droite pour aller tout droit. La voie de droite pour aller tout droit. La voie de droite pour aller tout droit. C'est grave tout droit. Bon, regarde la voiture elle est déjà en train de manœuvrer, Tu vois ces feux de recul Allez attention aux bordures Et on va essayer de voir S'il y a une place en créneau Je vais te montrer le premier Et tu avances tout doucement Et là on freine Clac. Allez point mort frein main Et on lâche tout Tu vois là le jour de ton permis C'est quand tu fais ça point mort à main Que tu estimes que c'est terminé Tes impressions sur le créneau gauche Ça va Sauf qu'il y a des lampes derrière <rire> Alors c'est stressant, tu vois d'habitude on doit toujours laisser passer les jambes Mais maintenant quand je manœuvre à gauche, et on a fait les épis à gauche Évidemment je la fais directement dans manœuvre, c'est pour ça qu'il ne faut pas tarder Cligne au gauche et marche arrière assez tôt, d'accord Donc on va juste allumer les feux de croisement puisqu'il commence à faire un petit peu de nuit Voilà, et on va repartir, ok Donc la prochaine manœuvre à gauche, comme ça je te la laisserai faire sans problème Ok, c'est que là c'était ton premier, je ne t'ai pas trop emmerdé avec ça Ça marche Bien vu la marche arrière et donc tu vois, même si c'est court, en fait en marche arrière, ben, il vaut mieux te tourner pour carrément voir. Donc tu recules doucement. Et tu vois, l'avantage c'est que tu t'arrêtes avec les roues droites. Voilà, là tu freines un petit peu. Ok. Et devant nous on devrait avoir la place. Donc il n'y a plus qu'à repartir. Alors le pas de clignot encore. Hein. Le clignot en fait il faudra le mettre, mais vraiment que quand on est sûr de pouvoir y aller. Tu vois, là il y a du monde autour de la voiture, la voiture rouge. Rouge. Ouais, après la voiture rouge, regarde clignotant. Retiens. Ah non, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. <rire> Ça va vite, à 17h, il y a les gens qui sont déjà en sortie scolaire. Voilà, donc là, ligne au droit. Petit coup d'œil pour être sûr qu'il n'y ait personne. Si c'est bon, on retient, on tourne. Voilà, c'est pas si mal. Regarde, même la mamie, elle est admirative avec son chien. C'est bon. Et du coup, tout droit. Attention à tout le passage piéton, on surveille bien qu'il n'y ait personne S'il y en a un, on s'arrête, sinon, qu'à la ligne blanche du stop Ok, donc, ici on surveille bien S'il n'y a personne, attention à ne pas passer proche Voilà, là on y va Allez, retiens bien l'embrayage surtout, on tourne en tournant, on tournant C'est vrai que niveau démarrage, tu as vachement progressé, de fou hein Parce qu'au début, j'ai mis la confiance à cause de ça Ouais, mais regarde, tu vois, c'est exactement ce qu'on a dit On avait un problème c'était les démarrages, la reprise première. Qu'est-ce qu'on a fait On s'est arrêté, on a renforcé, on a retravaillé ça et aujourd'hui ben, c'est devenu un point fort. Hein. Tous les démarrages, tu les gères. Allez, toujours tout droit du coup. Donc là, qu'est-ce que tu peux te dire sur la couleur du feu Qui peut changer eh oui, il est vert depuis un petit moment. Donc jette un dernier coup d'œil derrière, fais gaffe au côté droit. Voilà, moi, va dessus, je suis dessus j'accélère je passe et tu vois on peut faire gaffe quand même sur les côtés ah ouais voilà la bouge bien pareil à ton regard sur tout le passage piéton parce que tu vois 17 heures passée tu risques d'avoir pas mal de circulation on y est ah, vitesse suis... du bas putain et non t'es pas con si t'es perdu mais ta main dessus alors la voiture elle passe mais regarde elle a le temps il n'y a pas de souci voilà ce qui est dangereux, c'est côté gauche, tu as un piéton en bleu, surveille ici, voilà, surveille, est-ce qu'il veut traverser ou pas Non. Voilà. Donc tu vois là, je ralentis pas pour rien, je ralentis vraiment au cas où, si jamais il l'avait fait, je l'ai prévu, donc j'anticipe. Ok. Alors, là pareil, hein, ce qui est dangereux, c'est surtout tous les passages piétons. Ok. Ensuite, on va aller à droite. Hein. Les rétro -dilans. Voilà. C'est toujours avant qu'en fait tu vérifies d'abord, si vraiment il y avait un vélo, tu pourrais pas le faire. Tu vois là tu mets ta première, résultat t'arrives moins vite, t'es sûr de toi et on y va. Et ça c'est vachement bien. T'as compris pourquoi euh, bah, je, je sais que je m'as dit que quand je savais pas faire une première du tu... coup. Parce que regarde, les mecs ils n'ont pas de clignotant dans le rond-point. Mais à tout moment ils peuvent quand même te passer devant. T es en seconde, t'hésites, tu freines un petit peu, première, et forcément t'arrives moins vite, donc tu gères mieux ta situation. Donc ça, c'est pas une priorité à droite, à Vous ne le voyez pas, les gens, mais ils viennent se faire couper la route. Ouais, le problème, c'est que les gens ne sont pas très respectueux de, des auto-écoles. Donc, du coup, dès qu'ils peuvent nous couper la route, malheureusement, parfois, ils le font. Le truc, c'est que les gens sont souvent très sympas ou alors très pénibles. Alors, ici, retiens bien l'information, en fait, on est à sens unique. D'accord Pourquoi je te dis ça C'est qu'on va aller tout droit. Déjà là-bas au fond, on vérifie bien les piétons. Et on va aller tout droit. Donc tout droit, port droit. Attention à lui. Et gère bien ton allure. Ici, regarde. Freine un petit peu première. On va tout droit. Première, pourquoi La piétonne, attention. On s'arrête, on s'arrête, on s'arrête. Voilà. C'est pas grave. Redémarre. Allez, euh, appuie l'embrayage. C'est bon. Ok, tourne la clé. Voilà. On s'avance un petit peu. Ok. Premier danger à gauche, on fait attention. Voilà. Deuxième danger à droite. On s'arrête. Donc le truc, c'est que là, par exemple, tu vois, tu as une piétonne et un passage piéton. Je suis en seconde, c'est trop rapide. Mm -hmm. D'accord Donc première. D'ailleurs, il vaudrait mieux s'arrêter pour rien que pas s'arrêter du tout. Ok Alors là, tu peux te dire quoi Qu'une fois qu'ils ont passé la moitié du pont, par exemple, on va pouvoir s'engager. D'accord Pas autrement. Donc s'il y a du monde, il y a du monde. Hein. Regarde, il est 17h10, les gens, ils sortent forcément de l'école... Donc circulation, regarde, là accélère, profite-en Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y vas-y. Allez, retiens bien l'embrayage Ok, je vais... oui, les piétons, tu les as vus Donc tu fais attention à eux, hein, puisqu'ils sont occupés à discuter Voilà, et on va essayer un petit créneau pareil Donc voyons, mets-toi le clignotant à gauche Ok, alors, on va serrer la Seat ici, Serre un petit peu à gauche, voilà Dépasse-la légèrement Ok, on s'arrête et surtout on remet le clignotant à gauche, d'accord Donc là tu vas pas te précipiter, Essaye juste de faire ta manœuvre en sécurité, d'accord Donc souviens-toi de ce qu'on a dit au niveau, voilà, très bien les angles morts, ok Alors le mieux c'est que tu fasses attention, on a dit les appuis têtes à hauteur du feu, recule un tout petit peu plus, non. Voilà, maintenant s'il n'y a personne, recule et tourne Alors je pense qu'il va te laisser passer parce qu'il n'a pas la place Ben non, il y va quand même, donc on Mais fait gaffe C'est pas grave, c'est pas grave oui, ils sont Mais non Allez, tant qu'on recule, oui, on bien tourne bien. Les piétons J'attends, on va. Bonne idée En fait, parfois, on est amené à commencer la manœuvre C'est pas pour autant qu'on va la finir On oh, essaye Allez, on recule, on tourne, on recule, on tourne, on recule, on tourne, ok, là va pas trop vite, regarde, il te faut le rétro au moins à hauteur du feu, recule un peu plus, et là ce qui est important c'est que je surveille derrière toi, et recule et braque c'est à dire recule et tourne dans l'autre sens, recule pour ranger d'abord le derrière de ta voiture, vise derrière, recule tourne, recule tourne, et recule un tout petit peu plus comme ça on termine, normalement c'est pas mal, Ok, là Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en fait, tu as tendance à tourner un petit peu avant de reculer C'est pour ça qu'on est un peu en extérieur de la place C'est pas grave, on la rattrape Qu'est-ce qu'on fait pour ça, rattraper rare, là. Un peu, ouais Donc on rattrape, comment on fait En première Allez Donc à la limite, avance un petit peu pour redresser tes roues Voilà Avance encore un peu Ok Et là, petit conseil, le plus dur, c'est de ranger le derrière de la voiture Donc marche arrière et là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement reculer à gauche d'accord recule à fond à gauche donc euh, je, je tourne en, euh, le volant en premier à moment. gauche oui tu peux reculer tourner en même temps ah. on va dire ça abîme pas les roues recule tourne parce que regarde une fois que tu auras rangé le derrière de ta voiture c'est gagné tu l'as braqué à fond le volant oui Ouais. donc recule juste un tout petit peu plus voilà recule encore un tout petit peu plus un peu plus encore et là contre-braque à droite recul et braque. on recule encore à peine un tout petit peu encore un peu plus encore un peu ok là tu freines et première pour venir en fait ah te ouais. réaligner alors c'est un peu compliqué hein, forcément vas-y braque à fond à gauche ce qu'il faut c'est une petite allure et une manipulation volant rapide là tu redresses ok, on avance un tout petit peu on aligne les roues voilà, et on s'arrête point mort main, hein, ça me va, parfait elle est tout droit ok avec un beau coucher de soleil, c'est pas beau ça et donc là regarde, c'est assez rare mais on a ici une portion limitée à combien ouais. As vu, rare, hein, 70 ouais, t'as vu c'est rare, 70 en clos ça veut dire aussi que la route elle doit être quand même assez large Et après attention quand même hein, parce qu'il y a pas mal de passages piétons et pas beaucoup de visibilité. Je reste en troisième. Pour l'instant on est en 4. Donc hein. pour l'instant ça va. Ok. Ensuite regarde, on va à gauche au niveau du rond-point. Donc en premier on fait quoi on, on contrôle. Ah oui. On indique. On, à gauche. on se place, oui. Et on rétrograde. Et là, attention à jeter plusieurs coups d'œil. T'as bien contrôlé Ah, j'ai pas fait oublier. Ah, l'angle mort était mort. Du coup, toujours tout droit. Donc ici, nous avons bien un petit rond-point tout ouvert. Donc surveille-le bien quand même. Des fois, ils arrivent vite. Voilà et le clignot quand même ça reste un rond-point donc là tu peux pas le savoir mais en fait on est obligé d'aller à gauche attention au bord droit voilà clignot freine un petit peu on jette quand même un coup d'œil à droite s'il y a rien on y va pourquoi il fallait faire gaffe parce qu'ils ont vu arriver et si quelqu'un arrive tu fais quoi je freine. tu viens se passer ou pas c'est une priorité et oui c'est une priorité donc reste à droite hein non on va aller faire un demi-tour il faut se mettre dans le bon sens de circulation c'est dur en fin de journée. Hein. Tu vois là où le miroir Il t'aide. Voilà. Je vois pas du tout quoi. T'as pas vu le miroir mais Oui, mais j'arrive je, je, je, pas à euh, capter s'il y a des voitures. Parce qu'au début, en fait, ça va très vite. Mais finalement, on a toujours, par expérience, l'habitude de chercher. à droite à côté de la blanche on peut faire des batailles ici donc les à droite à l'avance voilà on dépasse la voiture car toi il y a le trottoir alors là tu as complètement oublié ton point de repère parce que s'arrêter le long du trottoir c'est surtout pas en fait fixé parce que là tu vois on est à ras du trottoir hein. le truc c'est que en fait tu dois te servir de quel feu premier ou deuxième deuxième Premier. D'accord, toujours le premier feu, donc avance-toi un petit peu plus. Mais oui, il y a trop tard, je peux pas me. Si, si, avance, ça va passer. On a failli se le manger. C'est parce qu'il faut pas le regarder trop longtemps. Alors, donc dès qu'on a le premier feu en bas à droite, tu te rappelles Oui. Il suffira de reculer, tourner à fond. Allez, je te fais confiance. Hein Tout le monde te regarde. Pas de stress. Par contre, j'entends pas beaucoup le clignot. Oui. Allez, à fond le volant dès que le feu On vérifie le rétro Donc le premier feu c'était celui-là hein Ah c'était celui-là Ah bah ben oui, parce que sinon c'est le deuxième Alors, ça va... Ben, disons que tu vas prendre deux places Je vais recommencer Allez on refait, on est en caméra cachée Voilà, bon, regarde, vise là-bas au fond carrément Avance un tout petit peu plus, serre le côté droit Serre à droite Voilà, un peu plus Ok, redresse-toi les roues, arrête-toi, on remet le clignotant à droite. Ok, donc, n'oublie pas, en fait, ne te précipite pas. C'est vraiment dès que j'ai le feu en bas à droite, à peine, qui apparaît, je m'arrête. Ok Donc en bas à droite de ma... De ma vitre Oui. La vitre arrière, hein Oui, Ouais. Ouais En gros, ça revient en même. C'est comme un créneau, presque, au début. Non, pas trop. Oui, oui, Ok, je vois ce que tu veux dire. Là, je le vois. Tu le vois beaucoup ou à peine Là, je le vois en Ok alors on va essayer, on recule, on tourne, on recule, on tourne et on vérifie le rétro là qu'on n'accroche pas à fond, à fond, à fond, à fond allez on recule doucement si on accroche on va vite le voir et là on va faire gaffe quand on est droit par rapport à en face toujours pareil le poteau allez on avance, on recule pardon, et on va redresser voilà on recule un peu plus Bon, et là on est pas mal, d'accord Donc tu sais que cette manœuvre, les gens détestent la faire. C'est le rangement en bataille qui nous fait batailler. Ouais, moi j'aime pas. Tu le savais, t'aimes pas non plus, pourquoi non. Alors c'est compliqué. Genre, euh, t'as toujours l'impression que tu vas... L'impression c'est le mot le plus important de ta phrase. L'impression, l'impression, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Tu vois, je peux monter en avion avoir l'impression que je vais me cracher. Mais mmh. c'est pas forcément vrai. Dans tous les cas, tu vois la distance latérale, on vérifie dans le rétro. Ok Mais bon, on demandera aux gens s'ils ont trouvé compliqué eux aussi le rangement en bataille. Ça marche Allez, on va finir. Voilà, et là, on coupe le moteur. Ok, bilan du coup de cette 1h30 de conduite. Donc, tu en as pensé quoi c'était mieux qu'hier déjà. Ouais, donc après, comme je te disais, il y a toujours des bonnes ou des mauvaises leçons de conduite. Hier, tu étais peut-être un peu fatigué, c'était lundi, reprise de la semaine, il n'y a pas de souci. Mais là, du coup, regarde, tes démarrages, c'est beaucoup mieux, d'accord Pense juste à bien accélérer, bien tenir l'embrayage quand ça avance, ok Les reprises premières, tu as plus compris. En fait, plus tu vas gérer ton allure, par exemple, dans les entrées de rond-point ou dans les diverses situations, et mieux tu arriveras, en fait, à prendre ta décision. Tu vois que tu arrives. La vitesse, en général, sur des intersections, c'est la 2. Tu freines un petit peu. Si c'est compliqué... Première, d'accord, mais attention, première pour repartir. Hein. Donc, après, à toi de voir, j'y vais, j'y vais pas. Tiens compte, ben voilà, hein, de ce qu'on a dit, les clignotants, le sens des roues, peut-être le regard aussi. un hein, mec dans le, dans le rond-point qui va regarder là-bas, peut-être qu'il risque de passer, etc., etc. D'accord Et après, les manœuvres, donc tu as vu le créneau à gauche, tu n'avais jamais fait. Comme je te disais, hein, fais surtout attention à ce qui se passe autour de toi. Mais tu vois, les manœuvres, on en a fait quoi Trois ou quatre en général, ça se passe quand même plutôt bien. Tu as bien compris, tu n'es pas prioritaire. Donc, tant mieux. Après, tu vois, c'est ce que je te disais, tu as quoi 16 heures de conduite, a quand même énormément progressé hein. donc là il reste plus qu'à décrocher le code et après il n'y a, a pas de raison que ça passe pas mmh. ça marche ouais. bon donc prochaine fois du coup on essaiera de revoir un petit peu les manœuvres finir la formation et il n'y a pas de souci pour que en 20h tu partes en conduite accompagnée ok Ouais. voilà les gens la vidéo est maintenant terminée dites moi dans les commentaires si vous avez aimé justement la conduite de Dylan si vous avez aimé aussi ce concept de vidéo si ça vous plaît pourquoi pas continuer à en faire quelques unes avec l'accord des élèves évidemment je sais que c'est pas toujours simple c'est déjà pas facile d'apprendre à conduire mais en plus derrière d'être filmé c'est franchement gênant en tout cas je sais que Dylan tu regardes ces vidéos franchement merci beaucoup parce que je pense que ça va plaire à la majorité des gens qui sont sur cette chaîne un pouce bleu pour Dylan on l'encourage j'espère qu'il qui va avoir son code on croise les doigts en tout cas je sais que c'est quelqu'un qui travaille à plus les gens